Salut à tous, c'est Kino Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle Le concours sur Halo Wars 2 a vu sa date de fin reportée du 31 juillet 2020 au 31 août 2020. En attendant Halo Infinite, devenez un paria Lancez-vous sur Halo Wars 2 en baptême du feu de Terminus. Choisissez Atriox, votre difficulté, et tenez le plus longtemps possible face aux différentes vagues ennemies. Attention, toute participation faite avec un autre commandant ne sera pas prise en compte. C'est un concours qui se joue en solo. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer votre GT, votre support, PC ou Xbox, et le tableau des scores à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, atriox.paria.gmail.com. Il s'agit bien sûr, bien évidemment, de l'adresse personnelle d'Atriox. Pour ceux qui ont peur d'avoir un lien direct avec lui et qui sont sur le Discord discordalo.fr, envoyez-moi les informations demandées à at hfrkino. Le grand gagnant verra son nom apparaître dans une vidéo début septembre et gagnera au choix deux mois de Xbox Game Pass ou 20 euros de carte Steam. Alors, êtes-vous un paria dans l'âme Saurez-vous satisfaire les attentes d'Atriox et devenir son nouveau bras droit Votre destin est entre vos mains